Là, tu vois, plus j'avance en âge, moi bon, j'ai 35 ans, hein, plus j'ai envie que le fruit de mon travail fasse des petits. J'ai acheté dans le neuf récemment, et j'aime bien l'idée d'investir malin, et surtout rentable, en commençant jeune. Et le neuf c'est parfait pour ça. J'aurai bientôt un petit patrimoine confortable, et tout ça sans trop réduire mon train de vie. Et puis me dire que ça profitera bientôt à ma famille, à mes enfants, je trouve ça vraiment rassurant. Acheter dans le neuf, c'est bénéficier des frais de notaire réduits et, en fonction de votre situation et de la localisation de votre projet, de la TVA à taux réduit, du prêt à taux zéro et de la loi Pinel. Sans oublier les charges allégées grâce à ces logements qui consomment moins. Votre prochain chez vous se trouve déjà chez nous.